Ah là, on est plutôt pas mal dans ce Scania. Hein. Eh bien, c'est le toutes et tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Justement, vous m'avez vu à l'intérieur du Scania. Et ce n'est pas pour rien, puisqu'on est avec ce magnifique Scania aujourd'hui. Pour cette nouvelle vidéo sur Grand Utopia. Qu'est-ce que je suis content, les amis. C'est La motivation est présente. Déjà, dans un premier temps, j'ai changé l'angle de vue de la caméra pour... Je sais pas, essayez de vous offrir une bien meilleure immersion, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Je trouve ça vraiment sympa parce que vous voyez vraiment le volant en très grand Parce que du coup il est vraiment au premier plan pour le coup Moi ça me permet d'être couché tranquillement comme il le faut Et puis vous me voyez de manière un peu secondaire derrière Et puis comme ça, ça vous permet de voir un petit peu ce, ce beau camion Ah ça fait plaisir, ça fait plaisir Donc on est sur Grand Utopia vous avez vu le titre de la vidéo Grand Utopia comme vous ne l'avez jamais vu parce que bah voilà avec les shader mode bien sûr qui rendent le jeu incroyable vous voyez les flares de la, du, du camion, les couleurs, la saturation, tout jeu, voilà. je, je suis vraiment très très content les amis donc aujourd'hui on va se régaler puisqu'on va rouler en front de mer, en front de lac plutôt puisque c'est un lac qui est ici mais le lac de Grand Utopia vous voyez il est quand même relié à l'océan qui est juste là donc moi... Ici, j'appelle pas ça un lac. Ah non, c'est pas un lac d'ailleurs. Oui, c'est vraiment la mer. En fait, c'est vraiment la mer. Donc là, on va conduire en front de mer. On est à Rivière-Sens, du coup là où on s'était quitté dans la dernière vidéo. Et on va rouler sur la départementale pour arriver à la falaise, avec une petite route qui est pas forcément mouvementée, mais vous savez que cette route là, elle est quand même vraiment bien puisqu'elle est des deux côtés, il y a de l'eau. Voilà, donc c'est quand même assez assez plaisant. Je me demande même. En fait, on va passer par là. Hein. On va passer par là. On va prendre la petite route. On va pas prendre la départementale. On n'est pas non plus des. Euh, hein, on n'est pas des sauvages. On pourrait même passer par là. Vous savez quoi? les points d'interrogation là hop voilà c'est parfait comme ça on ajoute un petit peu de de, euh, de trajet finalement donc les gars j'espère que, que vous allez kiffer cette vidéo si c'est le cas on bombarde la barre de pouces bleus et vous allez remarquer des petites, euh, des petites choses assez sympas durant ce trajet enfin dès maintenant hop voilà c'est ce euh, c'est cette fluidité pour tourner la caméra c'est un mode un plugin que j'ai installé et je suis trop content voilà <rire> J'ai rien de plus à dire. Je suis mort. Non, non mais c'est vraiment génial parce que, attendez, hop. Voilà, ça rajoute euh, beaucoup de fluidité au, au gameplay. Beaucoup plus d'immersion. Voilà. Faut juste euh, s'adapter et prendre la main. Alors, je vous ai pas encore dit ce qu'on qu ce qu ce qu livrait. C'est une surprise. Nous quittons le, le Inter. Euh, je ne sais même plus quelle entreprise là on, on était, mais. Euh, Bref, on transporte des radiateurs, voilà. Je vous le dis, on transporte des radiateurs. Transport Grand Ouest, c'est là où on va, très bien. Grand Ouest, très bien. Donc ça, c'est parfait, ça va nous ouvrir encore euh, des nouvelles possibilités euh, de livraison. Et là, franchement, voilà pourquoi je vous dis Grand Utopia comme vous ne l'avez jamais vu. Est-ce que vous voyez ce beau feu rouge Il est bien beau. Mais moi, vous savez qu'il y a un truc qui m'excite dans la vraie vie C'est ça, là, voilà. De voir la mer à perte de vue en face de toi, comme ça, là. Ça, messieurs, dames ça c'est quelque chose Monsieur le, le feu Le feu est rouge hein, pour vous hein. Ah mais ils ont pas de feu en fait les piétons j'ai rien dit Donc ouais la mer à perte de vue Juste ici Non mais franchement là c'est magnifique Sachant que je redécouvre vraiment Grand Utopia De, de, de, de bout en bout parce que Autant c'est joli Grand Utopia autant machin Mais avec le mode graphique regardez moi ça J'espère que sur Youtube ça rend pareil je le dis à chaque fois parce que J'ai quand même l'impression que c'est pas pareil mais Regardez la couleur de l'eau et regardez-moi ce, ce plaisir, j'ai envie de sauter dedans, j'ai envie de sauter dedans, en fait, juste, non c'est phénoménal, Et je comprends les gens qui regardent et qui admirent le paysage, enfin là surtout il est en train de draguer madame je pense, je pense que ça mérite une petite photo, je pense que ça mérite une petite photo, vais-je réussir à me déplacer, telle est la question, euh, alors oui forcément je vais être coupé de ma tête hein, quand je me lève comme ça, mais c'est pas bien grave, hein. la majorité du temps je, je suis couché dans mon siège, oh, franchement, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est juste pas magnifique ce qui se passe Je ne sais pas, dites-le moi. Il y en a qui n'aiment pas forcément la, la mère. Euh, ils préfèrent le père. Elle était drôle. Elle était drôle. Euh, attends, on va prendre une photo. Mais j'aimerais quand même tricher un peu, voir si on peut avoir des nuages peut-être. Hein. Ça peut rendre plus, euh, plus sympa. Mais des beaux nuages, hein. Des beaux nuages, pas des nuages nuls. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Ou alors. Ah, voilà Ça, c'est les beaux nuages qu'on aime. Hop. Et voilà, messieurs, dames. Ça nous fait quelque chose d'assez euh, sympa. J'espère que vous avez kiffé Mais voilà il y en a qui aiment pas forcément la mer Mais moi je, je, je trouve ça tellement beau Je trouve ça tellement beau et là c'est que du plaisir Ah le camion a disparu hein. On a croisé un camion il a totalement, euh, totalement disparu Donc voilà c'est un plaisir Petite parenthèse Petite parenthèse culture oui ça y est je prononce bien Mercedes C'est bon vous êtes content là vous allez arrêter de me casser la tête Voilà Mercedes Sauf que moi je suis alsacien Je suis à la frontière allemande Mercedes c'est de la marque allemande Donc si je veux le dire Mercedes et eh bien je le dirais Mercedes Si vous voulez le prononcer à la française Allez-y y a pas de souci. Nous n'avons pas les mêmes valeurs messieurs dames Mais voilà comme ça vous êtes contents J'arrête de dire Mercedes dans tous les cas Voilà Mercedes Tout le monde est content C'est la maison du content Donc oui, on a bien fait de prendre cette petite route Au moins voilà on va rouler tranquillement On a l'eau euh, de ce côté là Alors que c'est vrai qu'à gauche on aurait bah, le départemental Qui est très très bien bien sûr Mais on se comprend On est quand même dans un autre, euh, dans un autre univers on est quand même dans un autre univers J'ai encore réaugmenté les graphismes euh, Pour ceux que ça intéresse au niveau vidéo euh, J'ai essayé pour, pour vous d'augmenter la qualité sur la vidéo Le problème c'est que ça arrive pas trop à suivre derrière Donc malheureusement je pense que je vais devoir rester sur la qualité que nous avons actuellement Donc moi j'ai une immersion vraiment dingue Mais sur Youtube c'est vrai que c'est un petit peu moins bien la qualité Et euh, j'en suis un petit peu navré euh, Là on connaît la petite Virginie la mauvaise c'est pas le, le, le, le village de Virginie la mauvaise Si si me semble-t-il hein. Pour ceux qui ont pas la ref hein, Je vous invite à aller regarder cette vidéo en haut à droite Il Faut absolument que vous la regardiez cette vidéo qu'on voit avec MyGodness et L7C Fox Virginie la mauvaise Représente Mais en tout cas euh, En tout cas voilà Dites-moi en vrai je pense que la qualité ne va plus bouger euh, Est-ce que ça vous convient Tel quel Voilà là vous voyez la vidéo C'est on va dire la vidéo ultime Est-ce que la qualité telle qu'elle Est-ce que ça vous va ou non et, euh, et voilà bah si ça vous va pas, je vais aller me faire foutre et puis je vais trouver des solutions. Mais si pour vous c'est ok, c'est parfait. Parce que le problème c'est que à vouloir toujours pousser plus loin... C'est quand même la première fois que j'utilise un mode graphique sur le jeu. Donc moi je me régale visuellement. Personnellement, moi là je me régale. Mais à vouloir toujours trop pousser, c'est là qu'on fait des conneries. C'est là qu'après ton jeu il crache. Et que ben c'est retour à la case départ et c'est terrible. Donc c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça voilà. Donc que du bonheur, je sais pas si Grand Utopia est compatible avec les modes de neige je me suis jamais posé la question, je crois. Euh, donc, euh, bah, ça reste à voir. Ça reste à voir, j'essaierai. J'essaierai avant même qu'on me dise si oui ou non ça fonctionne. Et on verra, parce que comme l'hiver arrive, bon, on va voir si on peut rouler dans la neige sur Grand Utopia. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais dans tous les cas, j'ai installé les modes au cas où. Donc, euh, Frosty, euh, Frosty Winter, Winter Mode, hein, évidemment, le, le, la base du mode neige. Hein, comme vous m'aviez demandé si j'allais le refaire. Donc, si sur Grand Utopia on peut le faire, je le ferai. Sinon, bah non. Parce que là, on est vraiment à fond sur Grand Utopia. Nous avons la poissonnerie juste ici. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Avec. Euh, fish. Polar Fish. Si, euh, si je ne m'abuse. Très bien. Avec. Euh, avec. Euh, Qu'est-ce qu que je c'est à gauche d'ailleurs C'est des trucs de pêche ou de sel Non, pas du tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est en rapport avec. Euh, avec euh, la nourriture. Euh, avec l'animal euh, maritime. <rire> <rire> Ça, c'est sûr. Je n'aime pas les poissons. Voilà, je, je préfère vous le dire. Je n'aime pas le poisson, messieurs dames. Hop là, c'est cool. Regardez la plage ici. Oh là là. J'ai envie. Tu vois, avec ce mode graphique, j'ai juste envie de. C'est là que ce serait génial de pouvoir se promener, sortir du camion et euh, marcher en troisième personne ou en deuxième personne et pouvoir se promener. Là, j'aimerais juste me promener, quoi. Enfin, on se promène en camion, c'est juste parfait. Mais j'aimerais vraiment juste pouvoir sortir du camion et faire ma vie, quoi. Donc voilà, là, on découvre Beaubourg. Beaubourg, c'est un Beaubourg. Hein. C'est un beau village. Hein. Beaubourg, la madame. On bourre le roi. C'est bientôt janvier. C'est bientôt la galette. Je rigole. Attendons déjà Noël. C'est déjà pas mal. All I want for Christmas is M. -Colo. Voilà, tout le monde est bien garé. Très bien, personne ne s'est rentré dedans. <coughs> L'appareil, Ah, il y a un constat qui se fait. Là, je reconnais. <rire> voilà, on a... Un petit château d'eau devant nous. Je commente un petit peu ce que, ce que, ce que, le, ce que le nous voyons. Parce que c'est toujours sympa hein, de. pour ce... Parce qu'il y en a qui regardent pas forcément les vidéos. Ils écoutent en podcast un peu, tu sais. Genre ils écoutent. Euh... Oh, c'est une blague le feu. Ah, tu crois vraiment que je peux ralentir comme ça Non, non c'est pas sérieux. C'est pas sincère. Je peux pas m'arrêter comme ça. Attends. Faut pas exagérer. Hein. Je transporte des radiateurs, frérot, quand même. 9 tonnes, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est pas grand chose, mais quand même. Hein. Pas déconner, hein. Euh, je voulais encore dire quelque chose. Oui, en commentaire, vous m'avez posé la question quand est-ce que Grand Utopia sera compatible avec la version 1.46 de Euro Truck Et ben, les amis, je me sens débile parce que je ne sais pas, je ne comprends pas. En effet, sur le site Grand Utopia, quand tu veux télécharger de la map, ils disent que c'est. Enfin, ils disent. Alors, c'est my godness, hein. Ils disent que c'est 1.45. Sauf que moi, messieurs, dames, je suis en 1.46. Alors, moi, j'ai une version. Euh... Une version. Euh... Comment dire J'ai une version euh... privilégiée c'est à dire que vous, vous ne pouvez pas voir la version que j'ai actuellement de, de Grand Utopia Mais tout de même Me semble-t-il qu'elle n'est pas 1.46 Sinon enfin je veux dire En fait ça, je ne sais pas en fait je, je... Pour moi je pense que vous pouvez Alors si MyGodness peut apporter une réponse en commentaire Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour pour la 1.46 Ou est-ce que en fait ça fonctionne Parce que pour moi là je suis en 1.46 Puisque je n'ai pas de bêta Et la 1.46 c'est pas de la open bêta On est bien d'accord c'est la dernière mise à jour Ou alors je suis en train de dire des conneries et euh, En fait c'est simple. Faut, faut me répondre en commentaire. Est-ce que la 1.46 elle est en bêta ou est-ce qu'elle est sortie officiellement Me semble-t-il elle est sortie officiellement. Donc si tel est le cas, je suis à 1.46. Bah, d'ailleurs je crois que ce sera vite vu, on pourra le voir après. Je. Si j'ai pas de bêtises. Je ne sais plus. Donc normalement je suis à 1.46. Donc c'est pour ça. Normalement quand Utopia doit, doit fonctionner. Bon en tout cas. En tout cas voilà. Je vous laisse voir. Peut-être que MyGodness va répondre en commentaire. Ce qui est sûr. C'est que euh, c'est que euh, je mettrai en description le tutoriel pour installer Grand Utopia, peu importe la version, c'est le même procédé. Si ça vous intéresse, ceux qui veulent savoir comment installer Grand Utopia, parce que c'est j'ai bien fait ce tuto parce que mine de rien vous êtes de plus en plus nombreux à me demander comment installer la map. Donc euh, en fait ça tombe super bien. Donc je vous ai fait un petit tuto que j'ai mis en, en non répertorié parce que bah, je me suis dit ça sert à rien de la mettre en public, il y a tellement de tutos qui existent. Et je suis pas à la recherche de faire des vues sur ce genre de vidéo, Donc je l'ai mis en répertorié et je vous envoie le lien avec grand plaisir Vous avez totalement le droit de partager la vidéo à vos potes Pour, pour leur expliquer comment installer Oh c'est magnifique Ohlala là là. Oh, C'est magnifique on est déjà passé par là Une fois euh, Et c'était beau hein. Mais là s'il vous plaît ça n'a rien à voir Là s'il vous plaît euh, excusez moi mais ça n'a rien à voir Ah le pont là Attendez déjà je vais faire une, une petite photo euh, Une petite photo on va faire plein de screenshots hein, aujourd'hui je vous le dis euh, ce serait dommage de, de passer à côté. Oh là là là là là, le mode graphique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais là c'est super beau. Et là, du coup, c'est le pont d'Avignon. C'est le pont. Mais non, c'est un pont. Ah bah, c'est le pont qu'on va traverser en fait. On va traverser ce pont, Mybad Je croyais que c'était le pont pour aller à MyGotopia. Alors, moi, complètement à l'ouest. Génial. Génial. Voilà, on a le yacht euh, d'Emmanuel. Quand je dis Emmanuel, bien sûr, je pense à Emmanuel Macron. Ah, je me suis arrêté. Allez, faites des efforts. Faites... Tu peux passer, tu peux passer, tu peux passer. Non, ok, bon. Ça se fait pas ce que je fais, mais. Normalement, tu serais passé, hein. Au pire. Hein. Peut-être pas non plus se foutre de ma gueule, hein. Allez. Ça me plaît, hein. Ça me plaît. Et vous voyez, c'est ce qui est cool, c'est que. Si t'as un petit penchant à te lasser du jeu, tu vois, t'en as marre de jouer à Eurotruck. Et ben, t'installes des petits mods. Et tu changes totalement ta façon de jouer, ton gameplay. Et, ouah, c'est incroyable. Le fait d'avoir changé l'angle de la caméra. Le fait d'avoir ajouté. Ce mode graphique Et d'avoir ajouté ce mode là qui me permet de tourner la caméra de manière fluide Mec Là ça m'a remotivé à faire cette vidéo Dans tous les cas Oula On va quand même essayer de rester sur la route C'est légendaire Donc je suis trop content quoi Voilà c'était la, la, la, la petite cinématique du pont Avec les falaises, pardon je voulais pas vous taper dans l'oreille Incroyable Ça c'est un peu moins incroyable, j'aime pas les bateaux comme ça C'est les bateaux de pêche ça, je reconnais hein. Non je sais pas, je dis des bêtises Pour moi c'est un bateau de pêche, dites moi si je me trompe C'est magnifique C'est magnifique Et je dis pas ça vraiment pour euh... De toute façon j'ai pas besoin de me justifier Mais c'est magnifique oh oui mon ami, quand même s'il vous plaît, dites-moi que ça rend pareil chez vous Parce que je vais péter un câble sinon Je me régale Est-ce que le camion de pompier viendrait pas De, dépla de, dépla de, dé de, dé de dépasser pardon, la voiture rouge Où je dis des bêtises ou J'ai eu une... une hallucination j'ai l'impression Ma foi On va prendre à droite Oh merde, on va livrer chez euh... Routiconic Natrov Attends mais on va livrer chez euh... Chez, euh... Chez, chez le copain Si j'ai fait de bêtises, attendez j'ai un vague souvenir. Euh... J'ai un vague souvenir Parce que je suis déjà passé par là une fois. Et faut dire que la route est vraiment stylée pour le coup. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais. C'est beau, c'est beau. Là ceux qui ceux qui connaissent pas, enfin qui comprennent pas l'intérêt de jouer à Euro Truck, franchement si vous êtes pas émerveillé, bah alors c'est pas grave. Et dans ce cas-là, bah, vous passez à côté de ça. Mais si vous êtes émerveillé, bah voilà, vous avez l'intérêt de jouer à Eurotruck. L'intérêt de jouer Eurotruck, c'est ça. C'est de voyager euh, littéralement et de se faire plaisir aux yeux. De la même façon que quand tu joues à je sais pas quoi. Bon, pas d'exemple. J'ai installé un mode aussi, regardez. Euh, c'est une remorque de Noël. Voilà. Bah, ça aussi, je crois. Voilà, Christmas. Euh, on va à gauche là. Happy New Year. Voilà, c'est les petites remorques de Noël euh, que j'ai installées. Voilà, c'est des petits plaisirs. C'est des petits plaisirs. Est-ce que je vais réussir à, à faire quelque chose Bien sûr. Moi j'arrive à tout faire Magnifique Et finalement on va pas livrer euh, chez la personne que je croyais Je croyais qu'on livrait chez... Euh... Bah non mais de toute façon je suis con c'était écrit dès le début Transport Grand Ouest voilà. Hop là Les petits virages comme ça Là en moto c'est que du plaisir hein. Là je pense que Miss Attends je vais me venger parce que Miss elle s'est moquée de moi dans, dans, leur dernière... dans une des dernières vidéos Donc là je pense que Miss elle ferait euh... elle, elle tomberait dans les pommes je pense qu'elle tomberait dans les pommes avec tous ces virages. Oui, parce qu'elle s'est moquée, moi, dans, dans la dernière vidéo de Fox, où elle a vu un, un étang, même pas un étang, elle a vu euh, de l'eau euh, au bord de la route, mais genre euh, moche. Et elle a dit euh, Ouais, euh, c'est une plage pour certains. Elle me visait, moi, bien sûr. Non, non, non, non, non, c'est. Merde <rire> Je suis énervé Je suis énervé. Bon, on est arrivé <rire> On est arrivé au transport Grand Ouest. On va laisser passer la voiture. Qui va nous laisser passer à tous les coups, non c'est bon superbe. Et on y va. Hop là. On a des barrières. Me semble-t-il que c'est aussi un mode que j'ai installé, si je dis pas de bêtises. Seul. Euh, my goodness peut le confirmer. Peut-être que c'était déjà de base, mais je crois que j'ai installé un mode aussi. Enfin j'ai fait plein de choses en fait. Euh, J'avais oublié que j'ai installé beaucoup de modes. On va faire la manœuvre parce que je l'ai quand même pas faite dans la dernière vidéo. Donc. Voilà, je vais me faire euh, pardonner. Faute à moitié pardonner euh, euh, demi-avoué. Non c'est pas ça Demi de l'ovato bien sûr Ah j'aime bien Je l'aime bien Hop Alors regardez parce que ça va être très très beau Hop Ni vu ni connu Voilà j'étais pas sûr de mettre la marche arrière comme il fallait Et là regardez ça va aller très très vite C'est pour vous c'est cadeau c'est Bibi qui régale Oh là là Une précision tapeur hein une précision tapeur Je pense que je vais être embauché Par tous les patrons Sans même avoir le permis Regardez moi ça Ah je suis autodidacte hein Et je regarde que le rétro gauche Ah mince dommage j'aurais pu faire ça mieux Mais bon au moins L'essentiel est dans l'actel Et voilà toc On est plutôt pas mal hein On regarde un petit peu quand même pour être sûr c'est parfait, c'est absolument parfait je, Alors j'ai les pleins phares, me demandez pas pourquoi Ah oh, c'est joli, c'est joli C'est un sapin de Noël le bordel <rire> Bref Ah j'ai kiffé, j'ai kiffé cette livraison Messieurs dames, je vous le dis 11 km de bonheur, 16 minutes De plaisir, ah on peut le dire Et on passe niveau 3 Et ça c'est super, donc on peut s'octroyer bien sûr S'octroyer, non ce n'est pas le mot On va se mettre longue distance, c'est pas mal On applique et on se retrouve, on peut pas voir le numéro de la version du jeu Non, bon, mais en tout cas je suis bel et bien en, en 1.46, hein, je veux bien le confirmer on a la banque qui nous propose de belles choses, il y a pas de problème. Je pense qu'on fera un emprunt à la banque et qu'on achètera un camion, mais peut-être pas tout de suite, parce que la dernière fois qu'on a fait ça, je me suis lassé du jeu, souvenez-vous. On va éviter de faire ça pour le moment. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé euh, cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. On va rester sur une base de 150 likes pour le moment. On va pas chercher plus loin parce que vous êtes un peu timide. Euh, je vais vous décoincer, vous inquiétez pas. Je vais vous mettre à l'aise. Voilà, on va se mettre à l'aise tranquillement. Euh, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Hop, on se remet, euh, on se remet dans, dans le Scania. Bem, voilà, on, a, on est plutôt pas mal dans, dans le Scania et à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, ciao tout le monde